Soyez les bienvenus chez CoinHouse. Euh, alors, avant de passer la parole à Ledger, je vais juste vous donner, dire quelques mots sur le lieu dans lequel vous êtes, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. Euh, donc Ici, vous êtes chez CoinHouse, on est le premier centre physique à avoir été créé en Europe continentale consacré au Bitcoin, au crypto et à la blockchain. On a été ouvert en 2014, donc ça fait déjà presque 5 ans, avec pour objectif, objectif d'être un centre physique pour pouvoir accueillir, pour servir un peu de, de hub, de masse critique pour rassembler en un même lieu tous les gens qui seraient intéressés par la technologie autour des cryptoactifs, la technologie autour de la blockchain, ainsi que des gens qui voudraient venir apprendre, venir découvrir cet univers, et notamment aussi les journalistes et la presse qui s'intéressent à la question. Nous, on a essayé de développer un modèle unique, qui était le modèle d'avoir à la fois très rapidement des gens qui avaient besoin de, et qu'on a accompagnés pour faire des transactions d'achat et de vente de crypto-actifs, et de les accompagner à la fois par le biais d'un site web qu'on a développé qui s'appelle coinhouse.com, et par le fait d'avoir un bureau physique où les gens pouvaient venir à tout moment pour pouvoir effectuer leurs transactions. Et ça, il y a très très, très peu d'entreprises de dans, très, très dans le monde qui auront choisi ce modèle-là et avec un accompagnement qui soit le plus fort possible pour que les gens puissent avoir accès à toute l'aide et tout l'accompagnement nécessaire. Euh, au passage, à peu près à la même époque, en 2015-2016, à l'intérieur de nos locaux s'est euh, créé une petite entreprise, un petit projet qui ensuite a pu voler de ses propres ailes qui s'appelle Ledger à l'heure actuelle et qui aujourd'hui a pris euh, bien sûr, une ampleur dont on ne peut que se, fé se féliciter. En 2018, euh, en a fait bifurquer notre modèle en devenant CoinHouse et en se tournant davantage vers le monde de la finance traditionnelle. Aujourd'hui, nous, on espère vraiment devenir un, un trait d'union entre le monde de la blockchain et le monde de la finance, qui sont pour l'instant deux mondes qui se parlent extrêmement peu. Et c'est dommage parce qu'il y a plein, plein de choses qu'on va pouvoir faire en commun avec cet univers-là. Et donc, bah, on, se, on développe nos activités, on essaye d'achever euh, cette transformation au fur, au fur et à mesure du temps. Alors aujourd'hui, on m'a demandé juste en cinq minutes de vous parler de l'état du marché des cryptoactifs. Ce que je vais faire, je vous promets, je tiendrai cinq minutes, je pense. Alors vous voyez, Bitcoin il y a 10 ans aujourd'hui et il est mort 349 fois d'ores et déjà. Alors mort pourquoi Vous voyez le, le site que je vous ai mis tout en bas, euh, Bitcoin Obituaries, c'est un site qui liste tous les articles de presse et tous les éditoriaux euh, tous les, tous les qui considèrent que le Bitcoin est mort et enterré. Alors vous voyez, il y a eu un énorme pic de prédictions de la mort du Bitcoin, notamment en 2017 et 2018. En 2019, ça se calme un tout petit peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Bitcoin est d'ores et déjà mort, mais <rire> a priori, et il vit encore relativement bien et je pense qu'il pourrait encore se développer relativement harmonieusement. Alors pourquoi Parce que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir un graphe de cette façon-là. Ceci est un graphe du cours du Bitcoin en logarithme. En logarithme, ça permet d'écraser un petit peu les fortes montées du cours et les fortes baisses. Et si vous regardez en logarithme, au final, depuis 2011, depuis l'apparition à peu près des, des premiers cours du Bitcoin, on a une montée qui continue à être relativement euh, intéressante. Et même si vous regardez par rapport à 2017, on est encore très très largement au-dessus du cours euh, qu'on avait en 2017, malgré euh, la, la bulle qu'il y a eu fin 2017 et, et son explosion début 2018. Alors ce graphe je, je l'aime beaucoup parce qu'il montre quelque chose d'extrêmement intéressant ce qu'on appelle le halving. Euh, alors les gens qui connaissent et qui sont à l'intérieur de la communauté le sauront. Les gens qui sont un peu plus loin, euh, juste pour que je vous explique, l'idée c'est que tous les quatre ans, le nombre de bitcoins qui sont produits, qui sont fabriqués, qui sont minés est divisé par deux. Et je vous ai mis, vous voyez, une très nette séparation euh, pour vous montrer l'événement à chaque fois qui se produit et vous voyez à quel point cet événement à chaque fois qui se produit a un impact sur l'ensemble de l'écosystème et sur l'ensemble du marché. De fait, cette division par deux, elle a eu lieu d'ores et déjà deux fois. Une première fois fin 2011, début 2012, et une deuxième fois en juillet 2016. Et ce qu'on remarque notamment, c'est qu'à chaque fois que ce phénomène se produit, à chaque fois qu'on réduit la quantité de Bitcoin qui est produite sur le marché, eh bien vous regardez, le cours ne redescend plus jamais à cette quantité-là. Et ce qui est normal, puisqu'on réduit sévèrement l'inflation sur la fabrication de nouveaux Bitcoins. Et donc, moi j'aime bien ce graphique, parce que je pense qu'il indique que, au fur et à mesure du temps, on a encore de beaux jours sur le cours et sur l'évolution du marché autour du Bitcoin. Gardez, gardez ce graphique à l'esprit, je pense que c'est relativement intéressant. Mais 2019, ce n'est pas uniquement le cours du Bitcoin. 2019, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les stablecoins. Alors les stablecoins, c'est quelque chose qui répond vraiment à un énorme besoin à l'intérieur de l'écosystème. Vous avez tous entendu que, bah, à l'heure actuelle, on veut créer des, euh, des contrats d'assurance, euh, des contrats, divers contrats, des smart contracts sur les blockchains. Pourtant, si je crée un contrat d'assurance et que je veux assurer ma voiture, et que ma voiture a un accident, bah, je veux être remboursé de 2000 euros. Je ne veux pas être remboursé de 3000 ou bien 500 ou bien 400, etc., en fonction du cours d'une crypto-monnaie. Donc j'ai besoin que sur le marché, il y ait ce qu'on appelle une stablecoin, c'est-à-dire une monnaie cryptographique basée sur la blockchain, mais dont le cours ne va pas évoluer par rapport aux monnaies fiduciaires telles que l'euro ou le dollar. Et donc 2019, aujourd'hui, c'est vraiment l'arrivée de tout un tas de stablecoins qui nous semblent relativement intéressants. Il y a encore un an, on avait globalement un seul stablecoin qui était ce qu'on appelait le Tether. Et aujourd'hui, la domination du Tether elle, est en forte baisse puisqu'il ne représente plus que 75%. Alors on espère que cette domination des Tether va continuer à, à diminuer euh, à cause notamment des risques et des, des problèmes d'audit qu'on peut trouver sur cette monnaie et qu'on voit arriver de nouveaux entrants sur ce marché qui répondent véritablement à un grand besoin pour que l'écosystème puisse continuer à se développer. L'année 2019, c'est aussi l'année où ce qu'on appelle les DAPS, DAPS pour Distributed Applications, arrivent sur le marché. Alors les DAPS, c'est quelque chose d'absolument formidable. Les DAPS, c'est des programmes informatiques qui vivent sur la blockchain des programmes sur lesquels n'importe qui a la possibilité de se connecter, de lancer une fonction, de lancer un besoin, et que le programme vous réponde. Et en plus, vous avez la certitude absolue que ce programme ne peut pas être trafiqué dans la mesure où il existe sur la blockchain et qu'il est aussi immuable que n'importe quelle autre transaction située sur la blockchain. Alors vous voyez, ici, vous avez le panorama des trois grandes monnaies qui, aujourd'hui, fabriquent des applications décentralisées, à savoir Tron, EOS et Ethereum. Et comme vous voyez ici, le marché est surtout concentré sur EOS et sur Tron et un peu moins sur Ethereum. Cependant, il faut nuancer ça. Il faut Nuancer ça en disant que tout ce qui concerne Tron et tout ce qui concerne EOS, ce sont des casinos en ligne. Donc les principales d'apps, les principaux usages de EOS et de Tron aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement des casinos en ligne. Alors oui, c'est utile. Il y a des gens qui aiment bien parier avec leur argent mais ça reste quand même des applications qui sont simples, qui ne sont pas extrêmement utiles, qui ne sont pas extrêmement développées et qui ne demandent pas une connaissance technologique énorme pour pouvoir les développer. Par contre, et là ce qui est intéressant, c'est que si on se concentre sur l'écosystème Ethereum, là on trouve des applications dites de la finance décentralisée. Il y a souvent ce terme qui est repris de plus en plus fréquemment à l'intérieur de l'écosystème Ethereum, qui s'appelle donc DeFi, de Decentralized Finance, pour finance décentralisée. Et là on a vraiment des projets ultra intéressants, au premier rang desquels ce qu'on appelle Maker, qui est aujourd'hui une sorte d'application décentralisée pour pouvoir faire des prêts sur gage. D'ailleurs, vous avez la possibilité, vous, vous souvenez, dans le temps on avait la possibilité de gager une montre et de recevoir du cash en échange. Bah aujourd'hui, à travers la blockchain Ethereum, vous pouvez gage, gager de l'Ethereum et récupérer un stablecoin dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir l'utiliser au quotidien et pour pouvoir effectuer des dépenses. Tout ça, c'est des projets qui sont ultra intéressants, qui sont encore en cours de développement, mais qui sont en train de vraiment de prendre d'assaut l'ensemble de l'écosystème des cryptoactifs. Et ce qui est intéressant, sur tous les projets que je vous ai cités, EOS, Tron, Maker, Ethereum, Bitcoin, etc., c'est que l'intégralité de tous ces actifs, l'intégralité de toutes ces technologies, nécessite de la sécurité, nécessite qu'on puisse les stocker, qu'on puisse les échanger de façon sécurisée, qu'on n'ait pas de risque, et qu'on n'ait pas de risque de se faire hacker et de se faire perdre. Et l'idée fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, on a un produit qui est capable de stocker l'intégralité de ces projets et l'intégralité de ces actifs dont je vous ai parlé. Ce produit, c'est le Ledger Nano X. Donc je vais donner la parole à Eric qui va pouvoir vous en donner plus de détails. Bonjour à tous, je suis Eric Larchevêque, cofondateur et président de Ledger. Bon, je vois plein de têtes connues ici, donc je suis ravi de vous revoir pour certains. Et j'ai aujourd'hui le plaisir effectivement de venir vous présenter le Ledger Nano X, qui est la nouvelle génération de hardware wallet, donc coffre-fort digital, que l'on vient de mettre sur le marché, bon, qui se fait un petit peu attendre, je reviendrai là-dessus, euh, mais qu'on a eu le plaisir de, de développer, euh, c'est sur les, les 12 derniers mois et plus, avec pour objectif de répondre à une demande de plus en plus importante de pouvoir utiliser ces crypto-monnaies partout où on se trouve. Alors je pense que si vous êtes là, vous êtes familier avec la notion de hardware wallet, peut-être que vous possédez un nano S, qui ici possède un, un nano S voilà, bon, c'est quand même pas mal. Bon, <rire> bon les employés Ledger et Coinhouse, ça compte pas, mais euh, <rire> euh, voilà, quand même pas mal d'usage. Donc juste peut-être, parce que tout le monde n'en a pas un, juste expliquer en fait, à, à quoi ça sert et quel est le, le problème qu'on essaie de résoudre avec un hardware wallet. Donc un hardware wallet, c'est un coffre-fort euh, digital qui est basé sur un, un élément sécurisé, une carte à puce qu'il faut comprendre, c'est que quand on possède des bitcoins ou n'importe quel type de crypto-monnaie, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée, c'est une information, c'est des 1 et des 0. Et toute personne qui a accès à cette clé privée, ou ce mot de passe pour simplifier, peut avoir accès à vos bitcoins. Il est donc extrêmement important que vous soyez le seul à y avoir accès. Et donc, si vous allez utiliser un ordinateur pour stocker et gérer votre clé privée, c'est un petit peu comme si vous achetiez de l'or physique et que vous le laissiez sur votre cheminée. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas faire confiance à votre ordinateur si vous avez un PC ou même si vous avez un smartphone. Ces outils n'ont pas été conçus pour résister à des attaques. Et à partir du moment où vous possédez des clés privées, vous possédez finalement des assets cryptographiques qui ont une grande valeur, les hackers peuvent vraiment passer du temps et s'intéresser à à votre ordinateur soit en le visant particulièrement soit via des, euh, des virus qui peuvent se distribuer un petit peu partout et vont venir scanner l'ordinateur pour récupérer la clé privée donc ce n'est pas tellement envisageable si vous voulez être sérieux avec vos crypto monnaies avoir des montants non négligeables, vous ne pouvez pas vraiment les laisser sur votre ordinateur et donc ledger a répond à cette problématique en proposant donc le hardware wallet le coffre fort digital qui permet une isolation des clés privées. Donc ça ressemble un peu à une clé USB, là, telle qu'on le regarde, mais en fait, c'est un ordinateur sécurisé qui est euh, construit autour d'une carte à puce. Donc la carte à puce, c'est vraiment l'élément sécurisé, la technologie que vous allez retrouver dans votre carte de crédit de tous les jours, que vous allez retrouver dans votre carte SIM qui vous sert à téléphoner, que vous allez retrouver dans votre passeport. Donc c'est vraiment toute une technologie qui assure la sécurité de données critiques. Et donc ce que propose un Hardware Wallet, c'est l'isolation. Vous allez avoir votre clé privée à l'intérieur du coffre-fort euh, digital et à chaque fois que vous avez besoin de faire une transaction, vous allez l'effectuer à l'intérieur de cet élément sécurisé et il n'y aura la, la clé privée, le mot de passe, n'ira jamais sur votre ordinateur. Et donc en utilisant ce dispositif, vous êtes certain que même si votre ordinateur, votre smartphone se fait euh, hacker, vous n'aurez pas de fuite de données et donc vous êtes résistant aux attaquants, vous avez un coffre fort. Euh, et donc ça répond à un besoin de sécurité extrêmement pragmatique. Le Ledger Nano S, qui est un petit peu l'ancêtre, voilà, si je puis dire, du Nano X et qu'on a mis sur le marché il y a déjà plus de deux ans, a été vendu à 1,5 million d'unités dans 165 pays. Euh, C'est donc un, un vrai succès pour, pour Ledger, mais aussi pour un petit peu l'industrie et la technologie française, puisque la carte à puce, c'est une technologie française, et si Ledger a réussi à dominer ce marché dans le monde entier, c'est parce qu'on s'est appuyé sur une technologie qu'on retrouve en France et en Europe. Il n'y a pas vraiment, par exemple, de, de, de, de concurrence aux États-Unis, parce que les Américains ne sont jamais intéressés à la sécurité endpoint, ils ne sont jamais intéressés à la carte à puce, ils n'ont jamais voulu payer les brevets, etc. <cười> Pardon. Donc on a là une technologie qui permet de sécuriser les crypto-monnaies, et l'une des, des plus grandes demandes qu'on avait de la part de nos clients, c'était de pouvoir les utiliser euh, avec, un, avec un téléphone portable, c'est-à-dire en déplacement et pas forcément avec son ordinateur à la maison. Ce qu'il faut savoir, qu'avec l'ancienne génération le Nano S, vous deviez le connecter sur votre ordinateur avec un câble USB. Et donc, par exemple, si vous alliez à la maison, euh, enfin Coin House, pardon, <rire> pour euh, effectuer des achats, effectuer des paiements. Eh bien ben vous devez sortir le laptop ou alors vous connecter sur un ordinateur ici c'est pas très pratique si vous êtes en déplacement un café vous voulez pouvoir effectuer des paiements vous n'avez pas forcément envie de sortir tout l'arsenal qui est dans votre sac à dos et si on veut passer d'un usage qui aujourd'hui majoritairement un usage finalement de euh, spéculation ou d'investissement où on ne va pas tellement les utiliser mais plutôt les garder et sécuriser les crypto assets en espérant qu'un jour eh bien euh, il, soit, il vaille le plus pour éventuellement les, les revendre. Si on veut passer de ce type d'usage, qui est aujourd'hui quand même l'usage le plus, le plus important, à un usage euh, eh bien, euh, transactionnel, à un usage lié avec toutes les, les DAP dont on parlait tout à l'heure, eh il faut être capable de pouvoir le faire un petit peu partout et ne pas être limité par la technologie. Et donc c'est pour ça qu'on a mis sur le marché le Ledger euh, Nano X, alors, quelle est la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération Eh bien, c'est l'ajout du Bluetooth. Et donc, quelque part, l'ajout d'une batterie, on n'a plus besoin de le connecter. Il fonctionne de façon autonome et grâce au Bluetooth, donc connexion sans fil, on peut l'associer avec son téléphone portable, que ce soit un Android ou un iOS. Et on va avoir accès, en fait, sur le téléphone à son wallet à toutes les interfaces et on pourra effectuer euh, les transactions directement euh, avec son nano x en se connectant par bluetooth donc en matière d'usabilité ou d'usage pardon <rire> euh, on est sur un niveau en fait qui est bien supérieur et on espère ainsi contribuer au développement de l'écosystème en proposant euh, donc une solution qui fonctionne euh, partout l'une un, des euh, L'un des intérêts en fait est de, de, de Ledger et de ses produits, c'est qu'on essaie de construire un écosystème. On a euh, des SDK, c'est-à-dire la capacité pour des développeurs tiers d'écrire des applications. On a toutes les icônes que vous voyez, hein, ces applications euh, liées à des crypto-monnaies. Donc on a, on a Monero, on a Bitcoin, on a Ethereum, Litecoin, etc. Mais on peut aussi écrire des applications liées à des DAP, à des smart contracts. Euh, et donc on peut vraiment avoir un usage assez simple euh, des produits euh, directement euh, avec, euh, avec, avec son téléphone et on essaye vraiment de, euh, de construire un écosystème basé là-dessus. Euh, donc, le, on a annoncé le, le, le Nano X au CIS de, de janvier. En janvier, on avait été avec une grande partie de, de l'équipe Ledger, on avait fait une, une grande annonce et on, avait eu, euh, on a eu la, la surprise et la joie de recevoir en fait un, un prix au CES, un prix de Innovation Award, ce qui est quand même assez significatif, puisqu'il n'y a qu'une vingtaine d'entreprises, une vingtaine de produits hein, sur des, des milliers et des milliers qui sont présentés, qui reçoivent, qui reçoivent un prix. Euh, donc, ce n'est pas juste parce qu'on est, qu'on achète un stand, hein, qu'on a, qu a un prix. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant euh, Eh bien, parce que quelque part, ça vient reconnaître l'existence d'une nouvelle catégorie de produits. Il y a encore deux ans, la notion de hardware wallet, hein, donc euh, ce on appelle ça en anglais un hardware wallet, un coffre-fort euh, digital, finalement, bah, c'était pas connu, ça n'existait pas. Alors je ne vais pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est, loin de là. Mais c'est une nouvelle catégorie, euh, une catégorie qui a réussi à, à s'imposer un petit peu en e-commerce et aussi sur Amazon, euh, avec. Bientôt, j'espère, l'existence sur Amazon d'une catégorie vraiment euh, de produits liés à de la monnaie digitale. Aujourd'hui, on va retrouver ça dans euh, USB Drive, dans... on ne enfin, on sait, sait pas trop où le mettre. Euh, mais avec l'avènement de cette nouvelle catégorie, finalement, ça vient donner une, toute une légitimité à cet écosystème, euh, puisqu'il existe maintenant des produits grand public euh, qui viennent apporter des solutions de sécurité et d'usage pour, euh, pour les crypto-monnaies. Euh, donc, quelle différence par rapport au Nano S Donc le Bluetooth, j'en ai parlé, il y a aussi un écran qui est un petit, peu, un petit peu plus large, on a doublé le nombre de pixels, on a mis les boutons directement euh, en façade, l'élément sécurisé qui permet d'orchestrer de, de, euh, le, le Nano X a aussi beaucoup plus de mémoire. Si vous utilisez un Nano S, aujourd'hui, L'une des problématiques que vous avez, c'est que vous ne pouvez mettre que 2, 3, 4, 5 applications en même temps. Euh, et à chaque fois que vous voulez changer de crypto vous devez désinstaller une application et installer une. C'est un peu comme si vous aviez un iPhone sur lequel vous pouvez mettre 5 apps, à un moment vous devenez fou. Bon, euh, On était limité sur le nombre d'apps parce qu'on utilisait une technologie qui avait une mémoire assez limitée. Avec la nouvelle génération, on a beaucoup plus de mémoire, et maintenant on peut avoir jusqu'à une centaine d'applications en même temps sur le device, ce qui limite beaucoup les interactions un petit peu pénibles qu'on devait faire avec le nano-S. Donc là aussi on gagne en usabilité, et d'une manière générale, on a essayé aussi de retravailler un petit peu l'interface utilisateur, de la rendre un petit, plus, un petit peu plus souple, un petit peu plus intuitive, afin de faciliter l'accès à ce produit, et vraiment de faire en sorte que même des personnes qui finalement n'ont pas une grande euh, habitude euh, des technologies nouvelles ou pas forcément une bonne compréhension de l'univers des crypto-monnaies puissent réussir à l'utiliser. Euh, parce qu'un Ledger, au sein de Ledger, un des grands challenges qu'on en rencontre, c'est qu'on doit réussir à faire le pont entre finalement un usage grand public simple et une technologie incompréhensible avec la nécessité d'un haut niveau de sécurité. Et bon, Déjà que la blockchain c'est compliqué, personne ne comprend rien. Hein. Même ici, je pense que nous on ne comprend pas toujours, euh, parce que c'est vraiment une technologie qui est en, en changement perpétuel. Euh, mais aussi, lorsqu'on utilise des éléments de sécurité, euh, eh bien plus on est sécurisé, moins c'est facile à utiliser. Euh, et si après on met trop de sécurité, eh bien on commence à prendre des raccourcis et après ça casse le modèle de sécurité. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, si tous les sites internet vous forçaient à mettre des mots de passe de 25 caractères euh, et, que vous, et que ça vous interdisait même de les copier-coller ou d'avoir des gestionnaires de mots de passe parce que, oh là là, attention, ce n'est pas sécurisé, eh bien à la fin, vous avez un post-it avec le mot de passe sur le PC euh, et au final, en fait, on baisse en sécurité. Donc, un des enjeux, comme je le disais, de Ledger, c'est de réussir à trouver un équilibre entre l'usabilité et la sécurité. On fait face à ce challenge tous les jours. Ce n'est pas simple. On sait qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail dans ce, dans ce domaine là. Mais c'est en tout cas un challenge intéressant qu'on essaye de, de remplir chaque jour, puisque l'ambition de, de Ledger, c'est vraiment de continuer à développer des outils de sécurité. Aujourd'hui, on adresse bien évidemment les, le grand public, les individus avec ce type de solution. On adresse aussi les entreprises qui ont le même type de problématiques, mais qui doivent aussi faire face a des besoins de gouvernance c'est à dire qu'on peut pas stocker Enfin, on pourrait techniquement stocker 100 millions de dollars là dessus ça fonctionne mais le problème c'est que euh, enfin, la, la question qui se pose c'est à qui on donne le device qui a accès qui a accès au code pin qu'est ce qui se passe s'il y a des gens qui viennent faire une prise d'otage qu'est ce qui se passe si je pète un câble et je pars avec donc on peut pas utiliser ça pour une entreprise on doit avoir des solutions beaucoup plus lourdes c'est aussi ce que ledger propose avec des solutions entreprises qui permettent de faire la multisignature, etc. Et on développe aussi nos solutions dans l'univers de l'IoT pour aider des objets connectés finalement à pouvoir certifier des données, certifier des transactions. Donc c'est un univers des possibles qui est assez, assez passionnant et qui ouvre beaucoup d'opportunités pour Ledger en tant qu'entreprise technologique. Ce que je vous propose maintenant... Euh, c'est de vous faire passer en fait euh, des Nano X pour que vous puissiez euh, jouer avec, regarder, voir un petit peu l'onboarding. Alors, ce sont des, des prototypes et qui possèdent des firmware un peu particuliers. Donc, vous euh, ne pourrez pas repartir avec. Hein, ce n'est pas un airdrop de, de Nano X. Que, restons calmes. Euh, mais l'idée, c'est un peu de vous le faire découvrir. On devait, mettre sur le, on devait euh, lancer le le shipping de ce produit, puisqu'il était en précommande depuis quelques mois, on devait le lancer la semaine dernière, mais malheureusement on a eu un incident en fait, industriel en matière de, de production euh, sur la qualité, en fait, des, euh, sur la qualité des, euh, des pièces plastiques. On a dû repousser d'à peu près un mois le, le lancement, en tout cas le shipping, donc vous êtes parmi les premiers à pouvoir toucher euh, le Nano X. Donc voilà, il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc euh, vous pouvez euh, voilà, vous voulez, euh, les passer, vous pouvez l'ouvrir, hein, etc. Il n'y a pas de pas de problème. Et essayez de, de regarder un petit peu euh, en binôme, voilà, si vous voulez regarder. Euh, donc c'est assez simple, je vous donne juste les... les euh, au début, il faut appuyer sur ce bouton-là pour l'allumer, puis ensuite, vous pouvez un petit peu jouer avec, suivre les instructions hein, pour faire un onboarding. Et si vous appuyez sur les deux boutons pendant deux secondes, vous allez arriver sur un menu qui permet de gérer un petit peu les settings, de l'éteindre, etc. Donc voilà, vous pouvez, je voulais jouer un petit peu avec. Et puis, si vous avez aussi des questions euh, sur, euh, sur le produit, je serais, euh, je serais ravi d'y répondre. Ou même sur Ledger, n'importe quoi, je euh, peux prendre les questions. Oui Alors pour les entreprises, on va développer des solutions plutôt en back-office, c'est-à-dire qui vont être euh, hébergées dans des centres serveurs. Dans les centres serveurs, on ne va pas trouver des devices comme ça, mais on va trouver plutôt ce qu'on appelle des HSM, des Hardware Security Modules, qui sont des outils de sécurité serveur qui vont contenir les clés privées et qui vont être liés à des Hardware Wallets, qui vont être distribués en fait aux différents opérateurs, administrateurs, et on va créer finalement des... Euh, on va créer de la multisignature dans la gouvernance de la gestion du HSM. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la multisignature native blockchain, comme on peut le trouver sur Bitcoin ou autre, mais vraiment sur la manière dont le HSM, l'ordinateur sécurisé, va autoriser le, de, la signature d'une transaction ou pas en fonction de, de règles. Les clés sont dans le HSM. Oui, exactement. Les clés sont dans le HSM et c'est le HSM qui assure l'isolation par rapport à Internet et qui donne des niveaux de garantie sur le fait que même si l'ordinateur hôte se fait hacker, on ne pourra pas rentrer dans le cœur du système. Alors, la multisignature pour les particuliers, ce serait une sorte de gouvernance. C'est quelque chose sur lequel on travaille. On serait plutôt, non pas sur de la multisignature native type Bitcoin, euh, mais sur l'ajout en fait, d'un oracle sur la signature de certains comptes. C'est-à-dire que vous pouvez créer un compte, euh, peu importe la crypto monnaie dire que ce compte, alors c'est pas encore actif, hein, c'est quelque chose sur lequel on pense et on travaille, dire que ce compte, et dire que le hardware wallet ne signera que si l'oracle dit oui, et donc vous pouvez créer une sorte de gouvernance ou de multisignature avec ce type de dispositif. Parce qu'on souhaite aussi répondre à une problématique assez simple, qui est, bah, qu'est-ce que je fais si j'ai dollars, enfin 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, à quel point le fait d'avoir ça chez moi ou sur moi me pose un problème de sécurité personnelle donc si on rajoute un niveau de gouvernance externe euh, qui permet de limiter la signature ou qui permet en fait d'empêcher tout simplement euh, de pouvoir sortir trop d'argent à un instant T, eh bien on peut répondre à cette problématique. Ça le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment utiliser Electrum en multisignature, vous pouvez le faire. Mais Ledger, via le Ledger Live et ses wallets, ne le propose pas. Mais le hardware, lui, permet de le faire. Il faut juste avoir derrière un wallet qui l'autorise et qui va permettre ce type de solution. Oui euh, Aujourd'hui, le Nano S, comme tous les hardware de ce type, a régulièrement des mises à jour de sécurité. Quand vous parlez de coffre-fort et de coffre-fort numérique, un coffre-fort, on l'achète pour des dizaines d'années. Oui. Combien de temps est-ce qu'on peut espérer avoir des upgrades de sécurité sur le Nano S et sur le Nano X Alors, Ledger souhaite vraiment continuer d'assurer le support du Nano S le plus longtemps possible, c'est un produit phare avec des millions d'utilisateurs, et on va continuer à le produire, on continue à le vendre, et on va continuer à le supporter, donc ce sera pareil pour le Nano X, donc tant que Ledger en fait existera, il y aura des mises à jour de sécurité, euh, donc évidemment, enfin, tant qu'il qu y aura aussi besoin de ces mises à jour, c'est peut-être qu'à un moment il y a, on ne trouve pas de, de, de, de vulnérabilité ou de choses à corriger ou améliorer, mais Ledger a pour ambition de continuer de supporter le Nano S pour la durée de la vie de Ledger. Ou alors, peut-être on arrive à un moment où on se dit ça a plus de sens de le faire. Euh, mais il n'y a pas de limite, il euh, n'y a pas d'obsolescence programmée en tout cas sur, sur le Nano S ou le Nano X. Parce qu'en fait ce sont des produits simples, je pense que dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, il enfin, y, y a une limite en fait à l'exercice. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir améliorer l'écran, ce genre de choses, mais finalement ça reste quand même un, un coffre-fort et ce n'est pas comme iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne va pas en sortir un tous les ans, ça, ça, ça a peu de sens. Mais ce n'est pas forcément ma question, c'est plus que régulièrement des mises à jour de sécurité, parce qu'il y a le logiciel que vous écrivez, bien, forcément il y a des gens. Oui, on peut trouver des vulnérabilités, voilà, bien ça. sûr, des améliorations. Pas à ça, en, fait. Ah, en fait. Tant que Ledger existera, s'il y a une, un, un patch à faire pour la vulnérabilité, vous, vous le ferez. Bien sûr, parce que Ledger en fait, continue de travailler sur. Euh, l'analyse la, sécuritaire de ces produits. On a chez Ledger, en fait, un laboratoire d'attaque qui s'appelle le Donjon, qui analyse la sécurité de, de nos produits, des produits de nos concurrents, qui permet de mettre en lumière, pourquoi pas, des vulnérabilités. On a aussi un programme de Responsible Disclosure qui permet à des, des chercheurs en sécurité externe de venir soumettre leurs euh, leur trouvailles, et ce qui nous permet effectivement de mettre à jour et de proposer des patchs. On a là Nicolas Bacca, le directeur technique spécialisé euh, sur justement les types des releases etc euh, et euh, qui pourra en dire plus euh, si nécessaire <rire> oui alors on les a contactés même avant c'est à dire qu'il y a déjà plusieurs mois on leur a fait part des, des, des, des vulnérabilités que nous avons trouvé sur, euh, sur leur device donc ça s'appelle de la de la, enfin, la Responsible Disclosure, en français, je sais pas. Euh, et donc, euh, on a annoncé et ont communiqué sur ces vulnérabilités, seulement à partir du moment où les failles ont été, euh, ont été corrigées. Donc euh, oui, bon, on a eu tout euh, un tas de discussions et d'allers-retours avec Trésor depuis, euh, depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il est prévu une mise à jour du Ledger Blue euh, pour prendre en compte le Bluetooth ah ben, Alors, <rire> Nicolas c'est une bonne question on est en train de tester des choses expérimentales pour le supporter en fait aujourd'hui on avait un problème sur le chip initialement euh, ce qui se passe c'est qu'avec la connaissance du... quand on a développé le nano x en fait on a appris plus de choses sur le chip euh, du, coup, du du blue donc on va potentiellement être capable de le faire il n'y a absolument aucune promesse là dessus okay. Donc, on a une chance voilà, on a peut-être une chance de pouvoir le faire mais en tout cas il y aura a priori une mise à jour quand même de sécurité sur le blue euh... Donc, le, on n'est pas du tout sûr de pouvoir récupérer l'usage du Bluetooth. C'est pour ça qu'on euh, a retiré déjà depuis plus d'un an la, la fonctionnalité Bluetooth euh, sur le, le Blue. Alors, il s'appelle Blue, <rire> mais bon, euh, ça, on ne va pas changer le nom. Euh, mais bon, il y a peut-être un petit espoir, mais euh, voilà, on en a appris avec le Nano X. <rire> Manu Donc, justement, quand on a commencé à parler du Nano -X et de sa sortie, euh, quand on regardait sur Reddit, sur d'autres forums, alors, il y des gens qui poussaient des hurlements en disant que le Bluetooth, c'est absolument pas sécurisé, etc. etc. Alors, quand on connaît un tout petit peu le modèle de sécurité du nano et du nano -X, on sait que ce n'est pas du tout un problème. Mais comment est-ce que vous allez euh, communiquer pour empêcher que les gens pensent qu'il est moins sécurisé que le Nicolas, tu me réponds Oui, ouais, on a déjà communiqué là-dessus. En fait, on a fait un article où on explique effectivement les contraintes du Bluetooth. On explique qu'on considère ça comme un transport. Générique, Donc au final, toutes les validations se font sur le device. Donc euh, La sécurité du transport n'a que peu d'importance. Le seul risque en fait qu'on rajoute avec du Bluetooth, c'est éventuellement du risque de privacy. Donc du risque de, si jamais on arrive à intercepter la communication, on pourrait voir les données qui sont transmises entre le téléphone ou l'ordinateur d'ailleurs, et le Nano X en Bluetooth, et donc extra des informations. Pour se protéger contre ça, aujourd'hui, on utilise le pairing le plus sécurisé possible en BLE, qu'on appelle Numérique Comparison. Euh, on a un article de blog hein, qui explique ça en détail, donc euh, bah, je pense que ça passera par plus d'éducation. On expliquera aux gens qu'au final ça ne pose pas de problème pour toutes ces raisons et on répétera encore et encore. La répétition. Ah. Oui. oui du coup, avec le euh, nano-X, vous faites un pas vers euh, des solutions qui sont plus faciles à utiliser dans la vie de tous les jours. Euh, Est-ce que vous regardez comment utiliser euh, le, les privilègeurs pour, pour le Lightning Network par exemple des ouais, on regarde ça euh, nous-mêmes, déjà d'une part, on regarde ça avec A5 en parallèle pour voir comment on pourrait s'intégrer dans des wallets Lightning. Et l'intérêt d'avoir des wallets Bluetooth, c'est qu'on peut aussi considérer du peer-to-peer. -peer. On, on regarde aussi comment on pourrait déjà échanger de l'information d'un wallet à un autre. Alors, un exemple très simple, ça peut être juste pour un paiement, en fait, aujourd'hui, on peut être capable de diffuser l'adresse Bitcoin de paiement d'un wallet à un autre wallet. Ce qui permet de, de, déjà de s'affranchir d'un problème de sécurité où on ne sait pas en fait comment récupérer l'adresse initiale. Donc on a plein de possibilités en fait, suite au, grâce au Bluetooth, qu'on pourra explorer. Effectivement Lightning, ça fait partie d'une de ces explorations. C'est-à-dire qu'on pourra par exemple s'envoyer un Ether, une Wallet, d'un ledger à un autre alors, distance, de, alors pour les éthers. éthers on verra. Pour Lightning, alors, <rire> pour Lightning je pense qu'on pourra probablement on faire des, des, des choses. mais ouais, ce L'idée, c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire contre le protocole de transfert de proche en proche. Ouais, portion, alors, le est système est complètement ouvert, hein, pour rappeler. donc Tout le monde pourra le développer voilà, ses tu propres... Viens, en fait. ouais. venir là, tu sur la caméra. Le système est complètement ouvert, donc tout le monde pourra développer ses propres applications en fait sur, le, sur le Nano X. Donc de la même façon qu'on pouvait le développer sur le Nano S, le Bluetooth offre beaucoup plus de possibilités justement pour réfléchir à des applications qui sont vraiment pire-to-pire. Pire. Euh, comme on a aussi beaucoup plus de RAM aujourd'hui sur le, sur le Secure Element, on pourra même imaginer écrire des applications de façon plus simple. Aujourd'hui, enfin, sur le Nano S, on écrit tout en C. Sur le X, on pourra imaginer créer des choses en Python, en JavaScript. Bon, Aujourd'hui, ça n'existe pas encore, mais avec la mémoire, avec la RAM qu'on a disponible, on peut imaginer que ce sera complètement possible. Donc, il offre beaucoup plus de possibilités pour les développeurs que le Nano Du coup, là, on est passé du port USB donc au Bluetooth. Est-ce qu'un jour, vous imaginez passer au NFC On a eu une tentative de NFC sur le Blue. Euh, le problème principal du NFC, c'est que c'est très difficile, en fait, sur un device, d'avoir quelque chose qui soit fiable. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir un bon pairing entre l'antenne et, au final, le, le chip. Donc le NFC, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Euh, on pense plus que l'avenir est sur le Bluetooth aujourd'hui, même pour du paiement de proximité. On sera intéressé justement pour faire des, des terminaux de paiement Lightning, par exemple, qui iront parler à un Ledger Blue et à participer à des standards qui permettront de faire du Lightning over Bluetooth. Donc pour nous, c'est beaucoup plus l'avenir et beaucoup plus vers le Bluetooth que vers le NFC. Oui un oui. petit peu, vous parliez d'un euh, C'était quand vous allez sortir un échange en fait, dans, le, dans la Ledger, via Ledger Live, par exemple entre tous les utilisateurs de, de Ledger, pouvoir s'échanger par exemple comme une sorte d'échange, en fait, hein, sans passer, enfin décentralisé, mais uniquement entre, entre utilisateurs. Euh, C'est-à-dire, si moi par exemple je suis à Paris et quelqu'un d'autre est à Hong Kong, qu'on puisse entre utilisateurs se trader entre guillemets des cryptos, euh, sans passer par de plateforme d'échange, mais uniquement il euh, y a les utilisateurs. Non, c'est une très bonne idée, effectivement. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est prévu, mais je dirais, avec l'avancée avec qu'on a sur les Atomic swaps, notamment, on pourrait imaginer faire ça de manière complètement non custodian, cest c'est-à-dire sans que Ledger détienne le euh, le, la moindre crypto pendant le moment. Donc, effectivement, ça pourrait être un axe de développement intéressant. Aujourd'hui, c'est pas sur notre planning, mais c'est ouais, clairement une très bonne idée. Bon, Ledger n'a pas vocation à aller un peu dans l'univers du, du trading, ou des échanges, hein, même, même des DEX après, il y a des problèmes de régulation, de compliance euh, qui ne font pas partie en fait, de, de nos attentes et de nos envies. Euh, par contre, le Ledger Live va intégrer des systèmes de swap et autres. Donc, ce ne sera pas limité hein, au live, ce ne sera pas un service Ledger. Euh, mais euh, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer euh, des solutions de swap euh, et aussi staking dans le futur, nativement dans le live et de pouvoir euh, très facilement échanger ces cryptos ou de pouvoir faire des revenus passifs avec... Euh, avec ses cryptos aussi. Donc, ça, c'est ça sert sur la roadmap, mais pas forcément limité aux utilisateurs de Ledger dans un service Ledger, parce que voilà, pour des raisons ensuite de, de compliance et de type de métier, ce n'est pas, pas ce que Ledger fait. Demain aussi, je pense. <rire> Mais là, si on part sur un système justement qui est basé sur des atomiques swap, au final, il n'y a absolument rien qui empêche des développeurs externes de développer oui, voilà. comme ça. tant ça, que ce pas ça, nous. Idée, par exemple, ouais. de on a des services ouais. qui tournent déjà comme ça, comme par exemple, il y a un exchange qui s'appelle Odel Odel, aujourd'hui, qui marche un petit peu sur ce principe, donc on peut complètement imaginer ça, fonctionner, euh, imaginer ça fonctionnant depuis des lettres durs. Ouais. Là là, ici, vous que les applications peuvent être faites par des développeurs tiers. Du coup, ça fait que les données peuvent transiter vers des serveurs qui sont soit de ou soit extérieurs. Comment on, nous on peut savoir Là-dessus, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. quand on a une application tierce, par exemple, si on utilise iOS, par exemple, désolé, bah, on se connecte sur un service. Voilà, on se connecte sur un service tiers et on exporte des données vers ce, vers ce service. Donc là-dessus, je dirais que ça... c'est vos applications, c'est forcément euh, vers les. Non, parce que par exemple, avec l'application Bitcoin, tu peux utiliser Electrum. Et Electrum <coughs> n'a rien à voir avec Ledger. Tu peux utiliser MyEtherWallet avec l'application Ethereum. Donc, euh, en fait, à part... si, si tu utilises le Ledger Live, tu sais que tout va passer par des serveurs Ledger, etc. Donc, euh, Donc la. renforcer cet anonymat vous... enfin, Comment vous le gérez comment... on, cherche, on cherche toujours à limiter les logs. C'est-à-dire, à chaque fois, quand on accède à notre serveur, on a des logs qui servent uniquement des bots. Je veux dire, les logs sont les passés très rapidement pour justement être sûr qu'on ne doit pas rajouter de traces. Enfin, on a complètement conscience qu'avoir une trace chez nous, au final, c'est exposer les utilisateurs. Donc on évite d'en avoir le plus possible. Et si vous avez une réquisition judiciaire, ouais. comment, du coup, parce que si vous ah bah, ah, j'ai plus les données mais On explique clairement qu'on n'est pas custodian Donc voilà, si on a une réquisition, bah, on, explique aux, on explique aux gentilles autorités qu'il faut taper plus fort sur l'utilisateur pour récupérer son PIB. Mais on n'a pas vraiment d'autres <rire> voilà. moyens de les aider, en fait. Pour revenir en fait sur le multisig, euh, est-ce que vous vous êtes adressé au protocole Glacier et euh, de est-ce que vous pensez un jour euh, de mettre en place sur... Le problème de, de Glacier, c'est que c'est très complexe en fait, à mettre en place comme protocole. C'est-à-dire que ça suppose de passer sur des, sur des services qui sont complètement offline. Enfin, le, service, le protocole Glacier il est extrêmement rigoureux. Il est vraiment fait pour tourner sans avoir wallet. En fait. Il est fait pour tourner de manière complètement contrainte, contrainte je dirais pour des gens qui veulent fonctionner sur des ordinateurs classiques, enfin détruire des cartes Wi-Fi, etc. Donc on regarde plus des choses du type PSBT pour les Partially Sign de Bitcoin Transactions, par exemple, sur Bitcoin, pour pouvoir faire du multisig en passant par des, transactions, par des transactions partielles plutôt que des choses comme Glacier. Je vois plus Glacier utilisé en fait, sans avoir Wallet. Donc ce n'est pas vraiment des scopes, c'est pas vraiment, je dirais, des, des, des choses qu'on regarde nous-mêmes aujourd'hui. OK. Et bien, parce qu'en fait, moi, je me demandais pour les particuliers, en fait. Enfin, ça aura un vrai intérêt, parce que... Ouais. Enfin, au fur et à mesure que plus, le prix du Bitcoin va monter, ouais. comme on l'a dit, ça va devenir de plus en plus. Tout à fait. Aussi. Mais justement, on pourra faire de la multisig avec PSBT. Je pense que dans l'avenir, on, on aura différents wallets qui acceptent en fait, de recevoir un fragment de transaction signé avec PSBT qu'on pourra transmettre d'un wallet à un autre, puisque du coup, maintenant, on a une solution interopérable pour transmettre des fragments de transaction d'un wallet à un autre. Ça, aujourd'hui, c'est supporté par, supporté par Bitcoin Core euh, comme client. Ce sera probablement bientôt supporté par d'autres. Et je pense qu'on pourra faire de la multisig facilement avec ça, en fait, dans un futur assez proche. Sur Bitcoin, après sur Ethereum. Peut, mm -hmm. Sur Ethereum, on peut utiliser smart contracts. Sur d'autres solutions, on pourrait imaginer faire, des, faire une version consumer aujourd'hui de notre solution entreprise qu'on appelle la Dior Bolt, où là, on fait, une, on fait une signature, je dirais, on fait une multisignature, mais simulée depuis, euh, depuis différents devices. On pourrait imaginer ça pour une partie consumer. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment à l'étude. On n'est pas encore de. De planning précis là-dessus. Et du coup, en fin direction, ce serait un seul hardware ou ce serait du coup plusieurs hardware ah, Ce serait plusieurs hardware pour ça, ça et on ça, pourrait même le faire à distance. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a rien qui n'empêche en fait quelqu'un de faire une solution basée sur psbt qui réunirait des hardware wallets compris entre plusieurs personnes. Là, je parle vraiment sur Bitcoin hein. et ensuite de faire la réunion et de faire la signature comme ça. On peut déjà le faire avec Electron par exemple aujourd'hui. On peut déjà le faire avec une solution comme Casa euh, qui a un, un client qui s'appelle Keymaster qui va supporter les ledgers. Euh, pour. Il y a déjà des solutions aujourd'hui pour faire de la multignature sur Bitcoin et sur Ethereum. Oui, on va prendre une dernière question. Euh, quelle est <rire> votre position face aux, aux nouvelles solutions de storage qui arrivent sur les smartphones euh, euh, Secure Enclave, TE, euh, bon ben, très très bonne position. Euh. Oui, on, on aide à les sécuriser en fait. C'est-à-dire nous on voit vraiment le futur de Ledger dans des choses comme ça. Donc on participe à la sécurité de ces solutions-là, on parle avec eux, justement, on leur fait aussi de la coordination de la disclosure, donc on fait, aussi des, on fait aussi, je dirais, des, des signalements de bugs à ces différents implémenteurs. Et aujourd'hui, on a déjà travaillé sur HTC, on commence à travailler avec Samsung, enfin, on, on, on voit vraiment tout ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui, l'état de l'art fait qu'on ne peut pas avoir un niveau de sécurité équivalent à un hardware wallet, on pense que dans l'avenir, enfin surtout notamment lié aux attaques physiques, on pense que dans l'avenir, on pourra probablement y arriver. Et nous, en tout cas, on cherche à explorer cette situation-là. En R&D, on regarde tout ce qu'on peut faire et on essaye vraiment d'aller vers ça parce qu'on considère que c'est l'avenir. Aujourd'hui, quand on voit le, le principal problème en fait, d'acheter un hardware wallet, c'est effectivement d'acheter le hardware wallet. Si on peut avoir tout dans le téléphone, c'est mieux. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais on y travaille pour le, pour le futur. Très bien, bah, merci à tous. Je vous invite euh, à passer pour un petit verre. Euh, quelques, euh... Merci. Voilà. On va récupérer les, euh... <rire> les nano-X. Merci beaucoup. Hop là. Merci.